Barthélémy. Merci, bonjour. Merci. Comment <rire> procède Moi, je vais parler en français avec... Bon, je parlerai peu. Je laisserai... Moi, j'essaierai de parler en catalan ou en espagnol. Tout d'abord, bonjour. Pour moi, c'est très émouvant, Emmanuel. Je veux d'ailleurs te remercier de m'avoir invité à cette, euh, à cette discussion. Et notamment après avoir entendu Christine, pour vous tous que vous êtes ici, je voudrais euh, te demander de m'inviter à nouveau pour euh, démentir beaucoup des choses qu'elle a expliquées. Je suis désolée, mais, mais je crois qu'il y a une façon... Et d'ailleurs, j'aimerais qu'elle soit là, j'aimerais parler avec elle, parce qu'il y a des questions des coloniales, des exemples, la littérature, les spécialistes, que depuis l'anthropologie, la sociopolitique, la théorie de l'art et l'art et le monde des musées euh, travaillent depuis longtemps pour euh, qu'on comprenne ces termes, ces histoires. Est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez Vous m'entendez Vous entendez la traduction Je suis en train de parler sur le canal 2 pour que pour voir si Monsieur Barthélémy nous entend. Le volume. Bonjour, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez sur le canal 2 de français Parfait, très bien. Je disais que j'aimerais euh, beaucoup pouvoir parler et d'ailleurs, Barthélémy m'a dit que, que, que ça serait bien d'avoir une, une, une discussion euh, non académicienne et donc je ne vais pas faire un, un discours. Mais en entendant l'intervention de Christine, je me sentais un peu, je ne me sentais pas à l'aise parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que les historiens, que les intellectuels et les commissaires, euh, pendant des décennies, nous avons travaillé pour faire des recherches et qui ont été euh, revus pendant une heure euh, de façon très superficielle. Dans les personnes qui s'intéressent à ce sujet, je vous invite un autre jour, ici ou dans le musée d'art moderne Magba pour en parler, même si c'est dans des groupes de travail, parce qu'il y a des bibliographies, de, de, des modes de travail qui démontent beaucoup des mythes qui ont été présentés. Et il y a beaucoup de participation aussi de femmes intellectuelles, d'artistes extraordinaires comme Télémy comme Emmanuel, depuis le, la partie des, des curateurs, des, pour, qui sont essentiels pour comprendre les concepts de colonial, décolonial, postcolonial, et comme on appelle en, en Amérique latine, descolonial, avec un S en espagnol. Et il faut faire un effort incroyable, à mon avis, et je, je, je le partage avec vous, pour euh, comprendre que quand nous sommes ici, nous avons, une, nous avons une certaine autorité, mais nous sommes en fin de compte des personnes qui peuvent se tromper, qui peuvent être démenties. La déconstruction d'un discours hégémonique ne peut, pas, ne peut pas être changée que si on va aux racines du discours. Nous avons vu une, entendu une présentation euh, où je me suis perdue avec tous les exemples que, qui ont été posés mais où on voit beaucoup de présence d'un modèle hégémonique duquel et on ne veut pas se défaire. Il y a beaucoup de personnes, et probablement je suis une des personnes qui, depuis ici, j'ai... Et non seulement aujourd'hui, ou euh, dans les dernières années, quand, euh, depuis que j'étais étudiante ici à Barcelone, j'essayais depuis toujours de, de trouver les racines, les racines... Où je cherchais le mot en catalan et je ne trouvais pas les racines de cette pensée. Mais s'il vous plaît, pensez les personnes qui qui se sont passionnés de, de ce discours parce qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de choses très importantes pour comprendre ce monde, mais un, beaucoup de, de ces choses étaient chargées, à mon avis. Euh, je, je, je dois démentir aussi des choses que je dis, comme euh, « et c'est pourquoi il faut faire l'effort d'aller chercher les, le, le matériel euh, » qui nous permettront de comprendre la plupart de ces définitions et de ces exemples. Une des choses qui, qui m'arrive et, et je vais m'arrêter pour ne pas faire une revendication, et, et c'est pourquoi je vous invite au MACBA ou ici ou de nous revoir, pour parler des, des sources de, de, de ces sujets-là. Je cherchais une chose, juste une, pour que vous voyez que c'est très important d'avoir les sources euh, clair en tête. Stuart Hall par, parlait du monde, du poste. Et je vais faire une traduction. Euh, li... je, je ne sais pas si je peux parler anglais. Que... C'est mieux de parler euh, en espagnol et nous, nous on traduit vers le français. Oui, parce que directement de l'anglais au français, ce n'est tr... pas l'idéal. Stuart Hall, un homme extraordinaire, que vous pourrez trouver euh, avec ses ouvrages euh, sur des revues spécialisées, des textes sur Innovations, par exemple, des textes qui, qui créent par l'INIVA, une étude visuelle. Il a dit, en pensant au concept, aux notions de musée, à la fin de l'histoire, la notion de post-histoire, post il disait, je vais lire en espagnol, oh, je ne suis pas, je peux pas le faire directement en, en catalan. Il disait, comme, je, comme une des possibles acceptions. Des, des articulations de ce qui a été dit récemment. Il y a beaucoup, un abus de la notion de poste dont je faisais référence tout à l'heure. Là, on parle et il parlait dans une article dans un contexte, les musées d'art et la fin de l'histoire. Et c'est un texte que je vous recommande. Et si vous ne le connaissez pas, venez me le demander. Il disait, on abuse de la notion de poste. Et moi, j'ai décidé donc automatiquement m'arrêter penser qu'est-ce que ça veut dire poste pour moi. Et poste, avant, Christina, dans son exposé, parlait des gens qui, qui écrivent pastes avec, avec le, un trait et sans trait. C'est les personnes qui suivent, par exemple, les lectures de théories des postcolonialistes en Angleterre ou en anglais. Et des gens qui le suivent euh, dans les traductions faites en français, en espagnol ou dans d'autres langues. Donc, ce n'est pas une une notion de un positionnement de ces personnes, mais que elles lisent des des textes qui ont été traduits d'une autre dans une autre langue. Je n'utilise pas le terme post pour indiquer après, after, une séquence ou un sens chronologique, même si c'est une phase où comme si c'était une phase ou une série de pratiques qui finissent, qui aboutissent dans un nouvel début. Post pour moi, ça fait référence toujours à l'after, aux conséquences, afterflow, quelque chose qui suit une configuration particulière mais, cette, cette, euh, mais ceci ne, ne, ne, ne veut pas dire un aspect euh, particulier de l'esthétique de l'histoire qui de, devient une nouvelle esthétique mais une nouvelle impulsion que qui résume un nouveau terrain ou un nouveau contexte qui érode les frontières de ce qui a été occupé avant et qui et des vues de façon claire mais qui passe hein, et qui devient quelque chose de ouvert de d'habiter à ces nouveaux endroits dans dans les dans ces segments dans ces blessures donc c'est un poste qui assume le geste colonial comme euh, faisant partie de sa, de sa propre nature. Après 200 ans de colonisation, comment dire quelle partie de toi n'est pas européenne? Quand les gens me disent, moi, j'habite depuis très longtemps à Barcelone, depuis combien? Euh, monsieur du Pakistan ou d'Algérie, ou une, une femme euh, anglaise ou américaine. Ils me disent, moi, j'habite ici depuis 20 ans. Alors une partie, une partie de toi est catalan, une partie de toi est de est Barcelone. Tu peux pas l'éviter. Tu aurais dû vivre, euh, tourner. Euh, de, de, donc, euh, et si je peux faire quelque chose moi pour le monde de, de, de, de les, des musées, de les intellectuels et des académies de cette ville, là, ce serait de défaire de tous ces, ces, ces, ces, ces, ces contextes ou même, ou même. Euh, donner aux personnes le, le, le, le, le matériel euh, originel pour que les gens fassent euh, et sa, sa propre interprétation. Barthélemy. est-ce qu'on peut le recevoir avec un grand applaudissement et on lui souhaite la bienvenue? <rires> Je ne vais... Je vais, je vais parler espagnol parce que là, je, je, je ne sais plus ce que je parle. Le projet, je ne sais pas si vous, si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition. Non, pas encore. Bon, je vous la verrai tout à l'heure. Euh, je, je trouve que c'est un geste très beau d'inviter Barthélémy. Peut-être on devrait commencer par, Barth, par, par Emmanuel. Euh, pour, et pourquoi cet artiste, pourquoi ce dialogue euh, envisagé avec euh, Picasso comme ça on vous traduit bien évidemment tout projet culturel, scientifique de public, d'un musée est toujours centré sur ce collection et c'est important c'est même obligatoire, ça ne peut pas être autrement d'avoir un regard contemporain en tant qu'historien de l'art, critique d'art je pense que c'est les œuvres qui doivent parler on a toujours un regard aujourd'hui toutes les expositions qui se font tournent autour de cette présence de Picasso à Barcelone et de, de son œuvre regard d'un historien, regard d'un universitaire, mais c'est aussi important d'avoir un regard d'un artiste, puisqu'on parle toujours d'art. J'ai toujours dit, j'ai toujours revendiqué une certaine forme d'anonymat, et le fait qu'il euh, il, il faut effacer le nom. Pour présenter une œuvre d'art et eh bien la présenter, ça se fait avec les yeux. C'est là comme ça qu'on est didactique. Accrocher une œuvre d'art, ce n'est pas illustrer les idées, c'est au contraire faire naître un récit, à partir des œuvres d'art, dialoguant avec Barthélemy grâce à Androula Mikael, qui, qui co-dirige le doctorat euh, avec nous ici, qui a collaboré à de nombreuses expositions totalement nouvelles, cette métaphore, la cuisine de Picasso, Picasso poète, Picasso a un oc, qui mange le monde en entier, et euh, Androula a une, une amitié. Martin, Martin Togo, bien évidemment, c'est un peintre universel qu'on connaît à enfin, travers les Biennales, à travers des expositions, etc. Euh, on a discuté, on a vu voir un petit peu ce regard venu d'un grand artiste universel venant du Cameroun. Il nous en parlera après. Qui découvre Picasso quand il fait son toile sur le Rwanda, c'est le massacre absolument horrible il y a une vingtaine d'années. Et puis qui découvre le musée, sous forme de dialogue, dialogue poétique dialogue semi-éveillé, semi-endormi, selon les paroles d'Henri Michaux, du grand poète Henri Michon, ce qui est absolument merveilleux avec Barthélemy, je sais qu'il voyage dans le monde entier, de l'Australie, euh, en Catalogne, etc. Il a tendance comme ça pour réfléchir, avoir les yeux clos, oui. c'est peut-être les yeux clos qu'on voit le mieux, Ce, ce fameux euh, les aveugles qui, qui voient. Il y a cette dimension poétique. Si son art est fondamentalement Politique quelque part, au bon sens du terme, avec des compromis sociaux autour du racisme, de l'exil, on peut voir, c'est tampon, tampons, etc. Et en parlant avec lui, je vois que c'est quelque chose qu'il a vécu dans son corps. Il euh, y a toute une mémoire de l'Afrique, toute une mémoire de sa propre vie, du passage des frontières, on va peut-être en parler en ayant des actes performatifs, comme on dit, plutôt drôles, de passer avec une valise qu'on ne peut pas ouvrir, de s'habiller en en, en, en, en, en, en, en en éboueur, tous ces gestes. Et d'avoir ce regard contemporain, ce n'est pas une grande exposition, mais c'est une exposition qui dialogue, et qui nous permet aussi de dialoguer lors de ce doctorat, qu'on va réinviter Barthélemy à faire des performances, c'est absolument... Et j'espère euh, peut-être même au Bagba, je ne sais pas. Euh, C'est absolument merveilleux d'avoir aussi un regard contemporain d'un artiste euh, sur, le, sur nos propres collections. Et j'ai fait de, que, que pour cette exposition, soit à Baïch, en bas, avec des salles qui sont ouvertes. Sur la rue Mancada, où passent des milliers des millions de personnes euh, chaque semaine. Et C'est une exposition qui est visible de tous les côtés, mais qui est surtout visible aussi depuis la rue. Et je pense que c'est un appel à la réflexion, au-delà de la réflexion, au plaisir de regarder. Il ne faut pas oublier qu'un musée, c'est aussi un lieu euh, où on regarde des œuvres d'art. Et le discours d'une œuvre d'art n'est pas le même discours qu'un discours idéologique ou un discours théorique. « Non, monsieur, non, madame, ne veut pas dire », disait André Breton à quelqu'un qui voulait euh, qui, qui voulait expli expli expliquer euh, rationnellement une métaphore du grand poète Saint-Paul-Rouge. C'est très intéressant ce que... De vous expliquer de l'intention poétique ce qui euh, relie avec Picasso et Martellemi, euh, vous que vous avez travaillé, parce qu'une des choses merveilleuses que je, je me rappelle de ce musée, c'est le, le parcours de Picasso, euh, ce parcours où on ressent que les styles n'étaient pas suffisants, que la manière de travailler, euh, les, les matériaux n'étaient pas suffisants. Il voulait toujours plus. Les personnes, les, ceux qui connaissons la, la figure plus grande que la vie, nous le comprenons ainsi. Il y a, Barthélémy, une partie de votre travail qui ressent qu'on va de l'installation à l'aquarelle, du papier, à, à la toile, de la performance, de la performance à, au travail minutieux, silencieux sur le papier, jusqu'à la constitution d'une petite institution où, où, où que, que vous avez des, euh, comme Banjo Station. J'aimerais que vous parliez de ce regard contemporain dont parlait Emmanuel, mais de, cette, de la façon euh, dont vous, que, que vous ressentez cette génialité qui vous porte à partager le génie et le geste de générosité avec d'autres personnes grâce au projet de Banjo Station. Et... Bonjour à tout le monde, c'est juste un plaisir d'être avec vous ce matin et je voulais dire que, que... que... l'histoire avec Picasso commence euh... quand j'ai eu envie de, de peindre une œuvre pour parler d'une tragédie qui a eu sur le continent africain et parce que j'ai vécu cette tragédie, je dirais un peu dedans, puisque j'étais étudiant à l'école des beaux-arts d'Abidjan de, de, de, avec un étudiant rwandais qui avait laissé sa famille en Afrique et on suivait sur RFI, au quotidien tout ce qui se passait et ce génocide, j'étais au courant et chaque jour j'apprenais comment il me racontait comment sa famille était décimée tout le monde était mort et j'ai commencé à prendre conscience à, à, à la force et euh, euh, à, la, à la triste histoire de, de cette tragédie quand je suis arrivé en France j'ai continué à suivre certains journalistes comme euh, de Saint-Exupéry qui étaient sur le terrain envoyés par la force turquoise et toujours en France vers 2012 je me suis dit que bientôt on va commémorer les 20 ans de la, du génocide rwandais et je me suis dit, il faut faire une œuvre forte et j'ai eu à apprendre que dans l'histoire de l'art un artiste, Picasso avait peint euh, la tragédie et ce qui s'était passé à Guernica et donc, je suis allé voir qu'est-ce que c'est que Guernica où se trouve l'œuvre et quelle est la dimension de l'œuvre pour commencer à fabriquer mon œuvre au Rwanda en, en pensant d'abord à Guernica, qui, qui, qui était un témoignage de ce qui s'était passé. Puis j'ai découvert aussi que les artistes de la Renaissance, en Italie, avaient vécu la peste qui avait sévi dans la ville de l'Italie, à Florence, et avaient aussi peint cette histoire. Et je me suis dit, je viens à l'an 2000, en 2000 j'ai entendu parler de ce génocide, il faut faire une œuvre forte en tant qu'artiste sur ce que c'est que le génocide de Rwanda. Voilà comment je découvre Picasso que par cette œuvre. Et donc je réalise Rwanda qui malheureusement je souhaitais que Rwanda soit euh, être destiné et exposé au Rwanda. Je J'ai pas eu les moyens mais un collectionneur américain euh, du nom de, de il faut m'aider, s'il te plaît. Xavier Pérez, c'est ça, de M. Pérez, qui a le musée Pérez, a, a, a décidé de prendre cette œuvre et elle est à Miami, aux états unis exposée régulièrement. Voilà comment je rentre en contact avec Picasso. C'est par la suite, quand je rencontre Andro là, parce que je l'invite au Cameroun pour accompagner le projet de musée que j'ai au Cameroun, qui a une dimension plus sociale, une dimension plus, plus comment dire, euh, associative avec euh, la communauté locale. Je demande à Andoula de venir euh, euh, faire un projet à Banjo Station. Et elle rentre dans mon travail et trouve des liens dans mon travail petit à petit. Et en parle vers 2000, euh, l'an 2000, à M. Euh, Emmanuel Guiron, et les deux trouvent l'occasion de m'inviter au musée Picasso et je parcours le musée Picasso et j'arrive devant les Ménines où le directeur me dit ben, Barthélemy, tu devrais même t'inspirer de cette œuvre et essayer de, de, de, de, de travailler sur cette œuvre euh, sur cette œuvre. Et donc c'est comme ça que je regarde les Ménines. et je reviens à, à Barcelone je m'installe euh, au musée Picasso et je, je, je, je reprends d'abord l'histoire des de, de, de menines je découvre que Velasquez avait aussi peint les menines et que Picasso a peint ses menines et je me suis dit il me faut peindre aussi mes menines en gardant la structure formelle et la disposition des histoires et les attitudes que je vois dans l'œuvre, dans cette œuvre qu'est qu Ménine. Voilà un peu comment je suis rentré en contact avec Picasso. Mais si Emmanuel a quelque chose à dire, que j'ai oublié, il peut le dire. Je ne vais pas suggéré, c'est tout simplement un dialogue. On était là pour, avec l'amitié et, et, et, et le dialogue que tu as choisi, Les l'Émenine, c'est merveilleux. La phrase la plus connue de Picasso, « Je ne cherche pas, je trouve ». Hier, euh, à une petite fulgurance, euh, euh, Androula, en disant Barthélémy Togo n'a pas cherché Picasso, il l'a trouvé. Un petit peu jeu de mots, mais ça, c'est assez juste. J'adore le, le, le dialogue, vous connaissez bien les œuvres et nous, n'avons plus l'occasion de parler, mais je vais quand même rappeler une anecdote de hier qui m'a fait sourire, très belle, en plus qui est une grande actualité. Et des choses qu'on ne connaissait pas, même quand on a lu les livres de Philippe d'Agin ou autres sur toi, tes années de formation au, à Abidjan, tu disais que tu es le fils unique, quoi, de, sinon tu as deux sœurs, et ton père ne voulait pas te laisser partir à l'école, c'est grâce à ta mère, tu es Abidjan pendant quatre ans, et tu copies des moulages venant du Louvre, des moulages de sculptures classiques. Toi qui n'es pas un visiteur de musée, parce que tu es un artiste qui... On voit que tout est en mémoire de ton corps, quelque part, tout ce que tu fais. Tu ne connaissais pas vraiment le Louvre. Et il se trouve que 30 ans plus tard, ou je ne sais pas combien d'années plus tard, tu es au centre même du pouvoir symbolique, au centre mondial de l'art universel, qui est le plus grand milieu du monde, qui est, pardon, est les Français m'ont dit que c'est le plus grand milieu du monde, avec cette magnifique pyramide de paille. Et depuis une semaine, depuis mardi. La création de cette exposition s'est faite cette fin de semaine. Bien évidemment, elle était pensée, elle était vécue bien avant, mais c'est faite en quelques jours. Et tu as fait l'aller-retour mardi pour installer une immense installation, une immense sculpture. Il y a déjà, on, on en parle déjà, l'inauguration, ça n'a encore pas lieu. Et tu es, C'est assez drôle. J'étais formé l'artiste du Cameroun très jeune, qui quitte sa famille, qui est loin, à 4000 km, et puis qui, 30 ans plus tard... <rire> est au centre, à l'entrée même du Louvre. C'est une belle histoire. Euh, oui, c'est une histoire passionnante et inattendue, parce que euh, quand je quitte le Cameroun, étant euh, le seul garçon dans une famille euh, de trois enfants, et mon père ne veut pas que je quitte le Cameroun et que je parte à l'étranger, à 3000 km de lui. Il n'était pas polygame, il ne voulait pas être polygame, alors que toute la société... Bamileké, l'ethnie où je viens sont plus polygames, il avait eu une seule femme. Et cette femme lui avait donné que, que trois enfants. C'est ce que j'ai remarqué. Euh, que ma mère même était frustrée par rapport à ses collègues qui avaient douze enfants, de n'avoir eu que trois enfants. Et mon père n'avait jamais, on lui avait, on lui avait conseillé de, de prendre une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme, c'est pas possible, tu as trois enfants. Et mon père n'avait jamais... Pour lui prendre une, troisième, une deuxième femme. Et donc, il voit que son seul garçon parmi ses trois enfants veut partir en à, à Côte d'Ivoire, 3000 km de lui. Il ne m'encourageait pas. Et moi, j'avais envie de faire de là. J'avais envie de faire ça. Parce que pour moi, à l'âge de 18 ans, 19 ans, aller dans une école de beaux-arts, c'était comme aller à Sciences Po. C'était comme aller, je sais plus, comme à l'école d'architecture de, je sais pas quoi ou des, des travaux publics euh, de Paris et moi c'est des génies qui allaient aux Beaux-Arts et donc, <rire> il n'y avait pas d'école de Beaux-Arts au Cameroun j'ai dit il y a l'école de Beaux-Arts à Kinshasa et j'avais 18 ans et on parlait tellement du SIDA je me suis dit c'est peut-être un peu dangereux d'y aller là où il y a peut-être plus de... donc j'ai enlevé le, le, le Congo dans ma tête il n'y avait pas d'école de Beaux-Arts au Cameroun parce que Créer une école des beaux-arts au Cameroun était une façon d'inciter de, de, des gens à la, à la revendication. Alors qu'on est dans un pays euh, d'un seul parti, un seul parti, et, et qu'on a envie de garder le pouvoir, il ne faut pas créer une école des beaux-arts. Et moi, je voulais entrer à l'école des beaux-arts. Et le Sénégal était très loin. Le Sénégal, c'est l'autre bout de l'Afrique. Quel pays était plus proche du Cameroun c'était la Côte d'Ivoire qui était à 3000 km du Cameroun. Et donc, j'ai dit à mon père que je veux aller, il a pris ça très mal. J'ai vu mon père vraiment son seul garçon qui était sa photocopie physique. <rire> mon père, c'était ma photo, vraiment avoir envie de partir. Et mon père, ma mère, ma mère dans la nuit, est venu me donner 40 000 francs CFA, c'est-à-dire quelque chose comme je ne sais pas 30 euros, pour m'aider pour mon voyage, la nuit, que voilà tout ce que je peux te donner. Je suis parti parce que j'avais envie d'entrer à l'école de beaux-arts. Je suis parti, je suis arrivé à Abidjan, je me suis inscrit, j'ai découvert un enseignement académique classique, copié sur l'ancien enseignement artistique en France dans les années 60. Et en France, l'enseignement artistique avait déjà évolué. Mais en Côte d'Ivoire, il fallait continuer à copier les sculptures venant du, de l'atelier du moulage du Louvre. Et donc, comme les, origi les copies originales venues du musée du de Louvre, depuis 1960, étaient tombées, avaient cassé les oreilles, le nez... <rire> le drapé, tout et tout, le professeur de la télé de sculpture regardait une copie d'un étudiant qui n'était pas trop cassé et nous demandait de copier cette copie. Et donc on est sur la copie de la copie, d'une copie du Louvre et copiée par un étudiant et c'est ça qui devient notre modèle. Mm. Vous voyez. You c'est très, in... très intéressant ce que vous venez de dire qui a trait à la façon dont nous euh, sommes éduqués. Senghor disait, et je vous invite à lire un livre fantastique euh, Salaman, de Saliman Bechevan qui parle de Senghor et la philosophie de l'art. Et Senghor et d'autres artistes, Ibrahim el Salahi, Kamala Isaac, des artistes modernes, et, tu, et vous parlez d'un moment très spécifique, d'un moment où vous avez été éduqué dans l'art européen qui venait de l'académie française. Et tout d'un coup, vous devez trouver votre génie, votre style. Vous devez trouver... Dans vous, qui êtes-vous en tant qu'artiste et faire un processus, un processus de, de, de, de ne pas apprendre ou de désapprendre Est-ce que vous pourrez nous expliquer, après la copie de la copie de la copie, qui est le véritable Barthélémy et Quatre années de copie, <rire> je me suis dit il doit certainement avoir une autre, une autre démarche, une autre... Un autre type d'enseignement artistique. C'est comme ça que je postule pour entrer dans trois écoles des beaux arts en France. Je suis en Côte d'Ivoire, je vais à l'ambassade de France. J'ouvre un livre sur les universités qui, qui apprennent l'école, qui apprennent les beaux arts. Je choisis trois écoles. C'est comme ça que j'envoie des lettres et je reçois les trois réponses. Deux réponses négatives à Dijon et à Bourges et une réponse positive à Grenoble. Je prends mes affaires à Abidjan, j'arrive en France, je vais à Grenoble, et il y a une commission de quelques-trois professeurs qui, qui, qui, qui font une évaluation par rapport à ce que j'ai appris et, que, et ce que je dois apprendre à, à Grenoble. Et décide de me mettre en deuxième année, j'avais 24 ans. Deuxième année. <rire> 24 ans. <rire> je pense à comme un coup de poignard. Je rentre à la cité universitaire olympique. Je pleure pendant des semaines et des mois parce que <rire> je me dis j'ai fait quatre années à l'université à Abidjan et que maintenant on m'inscrit en deuxième année, c'est une disgrâce totale. Et je me ressaisis après un mois. Je prends les cours, je me dis. C'est peut-être pas mal parce que je dois apprendre certainement ce que je n'ai pas appris à Abidjan. Et c'est comme ça que je fonce à la librairie, je découvre les œuvres de Joseph Kossuth, je découvre les œuvres de Susanna Solano, les œuvres de, de, de, de Kate Harring, des œuvres de, de, de, de Yanis Kounelis, les œuvres de, de, de, de Yann Dibet. Je découvre la performance, je découvre.. Autre chose que la sculpture des copies d'Agrippa, de, de, des copies de Donatello, des copies de Michel-Ange ou du cardinal de Richelieu que j'ai eu à faire. <rire> c'est génial. Ouais. <rire> Et là, je me dis, bon, c'est intéressant. C'est comme ça que je l'école. Je découvre que l'école d'art de Grenoble est la première école avant-garde en France qui a fait sortir les Pierre Huyghe, les, les la grande Huygues, école de Grenoble. oui, Exactement, les Angelettias qui met deux Mercedes face à face. C'était énorme. Dans les années 80, 90, je suis à l'école d'art de Grenoble. Euh, Dominique Gonzalez-Foster est sorti de cette école. Euh, Pierre Huyghe, euh, Philippe Parénaud, tous. Et je passe quatre années et je, je sors en, en, 2000, en 1996 avec euh, une mention 20 sur 20. Mais je me dis qu'il doit certainement avoir encore autre chose. C'est comme ça que je postule pour aller à la Kunst Academy de Düsseldorf. Mm. Et j'arrive à Düsseldorf et je découvre là le professionnalisme mm. dans ce métier qui est l'art avec des professeurs comme Yanis Kounelis, que j'ai fréquenté, les professeurs comme Tony Craig, les professeurs comme Klaus Rinke qui a fait des performances incroyables avec l'eau. Et c'est comme ça que j'ai passé dix années dans l'enseignement artistique. Il y a quelque chose de très beau euh, dont vous avez parlé au début. Euh, Barthélémy a passé quelque temps euh, en travaillant ici dans les salles du musée. Il y a quelque chose dans votre euh, euh, oeuvre, quelque chose de méditation, de, de poétique, mais il y a aussi euh, euh, ces éléments de l'aquarelle. Euh, et le trait d'une poésie qui revient. Je ne sais pas si vous pourriez nous expliquer pour les gens qui n'ont pas vu l'exposition, le mural euh, que vous avez fait, le travail en papier, mais aussi le besoin que vous avez de créer un espace où le spectateur peut vivre euh, des espaces, des endroits où les spectateurs pourraient vivre Bien sûr, non, ça a été un moment fantastique Elvira parce que euh, je me suis dit cette salle que le directeur Emmanuel me donne comment je pourrais communiquer avec le, le spectateur dans cette salle et donc je suis rentré chez moi à Paris j'ai imaginé et il fallait vraiment faire une communication avec Picasso, c'est-à-dire que non seulement 98% des œuvres ont été créées pour cette exposition, mm -hmm. d'où la réponse positive que nous sommes dans une communication et non un transport d'œuvres sur place, il y avait un mur, ce mur géant où je me suis dit, il faut faire quelque chose là, dans ce mur. Mm -hmm. Et ce qui m'a intéressé, c'était d'utiliser de, de, ma démarche que j'ai déjà, mm -hmm. de, de, de dessiner spontanément. Mm -hmm. Et Andrew là m'a trouvé du papier que je n'avais jamais travaillé sur ça. Mm -hmm. Un papier de 2,44 mètres 44 qui était la hauteur de ce mur, et à 50 mètres, mais on l'a coupé à 15 mètres, parce que le mur c'est 15 mètres. On va grandir le musée, pour toi. Je pense qu'ici on peut voir des images qui correspondent à l'œuvre qui est exposée ici, mais je voudrais aussi, Barthélémy, si vous pourriez parler de Banjun Station pour des multiples raisons parce que c'est aussi votre travail physique, c'est une structure physique qui répond à votre euh, désir physique de créer une structure sociale, de créer aussi une sorte de sculpture de, de, de production sociale. Je ne sais pas si on pourrait figer l'image où l'on euh, voyait ici, vous voyez Barthélémy dans les salles du musée. Euh, après, me parler d'autres projets, mais est-ce que... Ça, c'est génial aussi. Ça, c'est le projet dont on parlait du Louvre. Des projets... Est-ce que vous pourriez parler des sujets qui vous intéressent, les thématiques? Non, est-ce qu'on pourrait figer cette image de la Banjun Station celle d'avant ici on peut vous voir en, en travaillant je ne sais pas si on pourrait arrêter le PowerPoint de de, de la banjo de la de, de Banjuna Station parce que je pense que vous, vous vous expliquez des récits, vous expliquez des contes, des histoires. Est-ce que vous pourriez parler de la Banjoune Station? Quand je passe dix années de formation, mm -hmm. je me dis il faut que je donne ça à l'Afrique. Mm -hmm. Dix années de formation à, à l'étranger, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je veux donner à, à l'Afrique? Et donc c'est comme ça qu'en 2000 je me dis, il faut que je retourne en Afrique pour donner quelque chose à ce continent. Et c'est ce que devraient faire tous les Africains de la diaspora, qui ont eu des connaissances dans la médecine, dans le sport, dans la culture, dans l'éducation, dans l'agriculture, ainsi de suite, doivent retourner sur le continent et les mettre cela au service de leur peuple. Et donc je me suis levé dans mon atelier, dans le 20e arrondissement, j'ai pris un vol, je suis allé en Afrique, je me suis dit il faut construire physiquement un lieu pour des résidences d'artistes, un lieu où les artistes du Cameroun, d'Afrique, du monde entier doivent venir échanger leurs connaissances. Et c'est connaissance. comme ça que j'ai construit Banju Station sur un terrain familial, parce que j'avais peur d'aller à Yaoundé, qui est la capitale, ou à Douala, qui est la capitale économique de 3 millions d'habitants, et où on est dans un système très faux, où les titres fonciers, les permis de construire sont très compliqués. Je peux m'acquérir d'un terrain, je commence à construire, et six mois après, quelqu'un vient me dire que j'ai le même titre foncier, à moi. je ne voulais pas entrer dans le faux qu'il y a au Cameroun. Je suis allé sur un terrain familial où il y a la sépulture de mon père. On enterre encore les gens chez soi. Mon père est enterré sur ce terrain. Et donc je savais que personne ne pouvait venir me dire « ça c'est mon terrain ». Et donc, je suis allé sur un terrain où j'étais sûr de débuter un chantier et de le terminer. Parce que j'avais 28 ans, 30 ans. J'étais jeune physiquement. Et je me disais, il faut faire ça aujourd'hui. quand je peux faire... C'est comme ça que je rentre au Cameroun. Je débute sur un terrain nu. Banju Station, la construction de ce, ce bâtiment, sur un terrain nu. Et il y a une, un immeuble à, à droite pour les résidences d'artistes. Et à gauche, des, actes, des, ex, des salles d'exposition, un rez-de-chaussée pour la bibliothèque, venue du deuxième musée d'art contemporain en France, qui est le musée d'art moderne de Saint-Étienne, parce que le directeur Laurent Neguy avait dit « Barthélemy, ce que tu fais en Afrique », est incroyable. Le deuxième musée d'art contemporain de France, après le centre Georges Pompidou, c'est le musée d'art contemporain de Saint-Étienne. On va vous donner... Des livres venant de ce. Et donc la bibliothèque de Banjou Station a des livres d'art contemporain d'aujourd'hui. Ni l'université de Yaoundé, ni l'université de Douala, ni l'université de Chang, qui est à 50 km de Banjou, n'a aucun livre que Banjou Station a. Et donc on est bien équipé avec des, des, deux salles d'exposition et une salle. La dernière salle, c'est la salle d'exposition de, de, permanente avec une collection que j'ai commencée. Depuis mes débuts, dans les années 90, où je suis allé à la Biennale de La Havane, à la Biennale de Valencia, Valencia en Espagne, à la Biennale de Sydney, à la Biennale de Venise, ou dans des grandes expositions, à Africa Remix, ou à la Manchester Art Gallery. Partout où je voyage dans le monde, je découvre des travaux d'artistes que j'aime bien. Je fais des échanges avec ces artistes. Et aussi avec mes collectionneurs qui ont des œuvres de Louise Bourgeois, que je n'en ai pas. J'ai pu avoir cinq Louis Bourgeois, j'ai pu avoir euh, du David Hockney par Lelon, et des artistes africains comme Chéri Samba, comme Soli Sissé, comme Freddy Simba, sont dans la collection permanente. Euh, et voilà. Et là, c'est des ateliers d'artistes pour, pour, pour dormir et travailler. Et donc j'ai construit ce projet. Et quelques années après, je me suis dit, il faut associer un projet agricole sur la qualité de ce qu'on mange. Et donc j'ai pu créer à 5 km de Banjou Station 5 hectares de terrain parce que j'étais fasciné par une citation de Senghor qui dit, disait que les, les agriculteurs africains sont pauvres parce que les prix de leurs matières premières sont fixés par l'Occident. Et quand Léopold Sénat-Senghor dit cela, je me suis dit, nous les Africains, on va essayer, nous les jeunes artistes au Cameroun, on va créer une plantation de café, et on va planter notre propre café, comme vous avez vu dans les images, on va le récolter, on va le décortiquer, le sécher, le torrifier, fabriquer son emballage, et fixer nous-mêmes les prix. <rire> Génial. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, non Ce que je... J'aimerais bien ouvrir un tour de parole pour les gens qui sont ici avec nous, mais nous, on va continuer à parler tant qu'il n'y a pas de questions, mais peut-être est-ce qu'il y a ici des jeunes artistes qui aimeraient poser des questions à Barthélémy, écouter les problèmes auxquels il a, il a dû faire face. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de poser les questions. Je dis des jeunes artistes, euh, ce n'est pas forcément une question d'âge hein, des gens qui commencent. Parce qu'on ne <rire> peut pas tout dire dans un <rire> débat d'une heure. Si, à une autre année. Vous, vous avez besoin d'un microphone, d'un micro. Bartholomew, merci beaucoup. C'est fantastique de vous rencontrer ici. Euh, la question que j'ai, c'est comment vous choisissez les artistes que vous admettez à votre résidence, Banjo Station il oh, y a d'abord un choix personnel, mais il y a aussi le board. Il y a des gens que j'ai associés à un comité. Un comité, je ne décide pas tout seul, mais je suis quand même de cette profession. <rire> et, et donc, il y a un premier choix qui est le mien, mais aussi, il y a d'autres propositions qui viennent du board. Voilà. C'est une association, ce n'est pas encore une fondation, mais c'est une association avec des écrivains, des agriculteurs, des intellectuels et des gens de, de la communauté locale qui sont dans Banjou Station. J'y vais régulièrement, je vis entre Paris et Banjou, et le 30 de ce mois, le 30 avril, je suis au Cameroun. Donc je travaille beaucoup avec euh, la communauté locale et les habitants qui prennent des décisions mais je suis quand même celui qui a bâti le lieu et qui vient parfois avec des artistes sans passer par la commission. Mais il y a une commission avec des écrivains, des journalistes qui, qui, qui, qui, qui m'aident à faire le choix, non seulement des artistes qui vont venir en résidence, voilà. D'autres questions S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Il y a une question ici. Peut-être vous l'avez déjà dit parce que je suis arrivée en retard, mais j'aimerais savoir si depuis votre jeune enfance, vous saviez que vous voulez devenir un artiste, ou il y a quelque chose qui a changé vos perspectives d'avenir et vous avez décidé de devenir artiste bonne question. Très jeune, très jeune, je dessinais déjà dans l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Huit ans au cours, moyen de. Je dessinais déjà. Mais après, j'ai eu envie d'entrer dans l'armée, de faire l'armée quand je serais grand. Mais ma mère n'a pas toujours voulu cela. Mais la classe de troisième est déterminante parce que je découvre à la bibliothèque des livres sur Goya, sur Titien et sur Rembrandt. Et je j'arrive à lire la dextérité que ces artistes ont eu pour peindre les portraits dans le clair-obscur. C'était de la folie. Et je me suis dit, ce ne sont pas des êtres humains qui ont fait ces peintures, ce sont des magiciens. Mmh. Et, je, et quand j'ai terminé... <rire> non, ce sont des magiciens. Et je, dis, je me suis dit, je veux être magicien. Et comment faire pour devenir magicien Il faut aller dans une école des beaux-arts. Et, et pour moi, il fallait aller dans une école des beaux-arts. Vous voyez, donc, je savais ce que je voulais faire. Moi, j'interviens dans beaucoup d'écoles des beaux-arts en France, à Biarritz, à Lyon, à Paris, à Münster, mais beaucoup de jeunes étudiants n'ont pas la même envie comme moi, j'ai eu l'envie de faire ce métier. Surtout en France, on m'a proposé d'être enseignant. Et j'ai eu du mal, je n'ai jamais vraiment accepté. J'ai accepté dans les écoles qui étaient dirigées par des artistes parce que c'était des amis à moi. Mais vraiment, j'ai du mal avec des jeunes artistes français dans les écoles des beaux-arts. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent s'amuser. Contrairement un peu à ce que j'ai vu à la Kunstakademie de Düsseldorf et j'ai visité à Leipzig, les étudiants travaillent parce qu'ils veulent être comme le professeur aussi, qui est d'abord artiste. Et donc, ils sont tellement vaccinés et ambitieux que vous ne pouvez pas savoir que ce sont les travaux des étudiants quand vous venez à Düsseldorf pendant le Rundgang. Le Rundgang, c'est l'exposition annuelle au mois de février. Dans le couloir, se sont remplis des gens qui sont venus d'Amsterdam, de Berlin, pour voir le rundgang de la Kunstakademie du Seldorf. Tellement les travaux des étudiants sont puissants. Et aux Beaux-Arts, en France, dans les écoles des Beaux-Arts, les étudiants cherchent leur club et leur café. Et... <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Incroyable et donc j'ai toujours eu du mal à enseigner en France et les écoles de Beaux-Arts en Allemagne pour moi sont plus émouvantes plus... d'être un enseignant et être à l'école des Beaux-Arts en Allemagne de voir vos étudiants quand on apprenait que Yanis Kounelis devait arriver mais c'était un tremblement de terre dans l'atelier de Kounelis. et de l'autre côté quand vous savez que Tony là. Il y a un mouvement d'étudiants parce que tout le monde veut montrer son travail au grand maître Tony Craig qui expose à la Royal Academy ou, euh, ou au musée d'art moderne de Houston. Vous avez des exemples d'artistes. Voilà. Donc moi je voulais répondre à votre question comme quoi je savais ce que je voulais et donc il me fallait aller dans une école des beaux-arts pour revenir à votre question. Et je suis allé en Côte d'Ivoire faire les beaux-arts. Depuis ma jeunesse, je savais que c'est ce que je voulais faire comme métier. C'est ça qui est important, de choisir ce qu'on a envie de faire. Et que chaque parent puisse laisser la liberté aux enfants. Si un enfant veut jouer au football et être heureux, laissez-le aller jouer au football. Si un enfant veut faire du théâtre, ou du tennis, ou de la médecine, ou de l'architecture, ou de la couture, il faut les laisser c'est pas de être... Comme quoi, les découvertes de, de l'art à travers un livre, comme quoi c'est utile les livres, et comme quoi l'art, on le sait, changer la vie, transformer le monde. Il faut reprendre Rimbaud, par exemple, c'est ton cas, c'est une belle anecdote. Tu disais, je comprends très bien qu'on n'ait pas envie d'être professeur, parce que c'est un peu un fil à la patte au niveau de tous tes voyages, de t... mais je sais que tu donnes euh, des cours ou des ateliers à Biarritz, et... Je vais peut-être déjà adelanter que tu devrais revenir à Barcelone pour donner un cours. C'est prévu euh, autour de la gravure qu'on va faire euh, euh, durant l'exposition. Barthélémy sera là et je pense qu'on fera de la publicité pour cela. Il y aura un cours de gravure avec euh, notre chef. Peut-être oui, euh, qu ce qu'on peut qu devrait faire, c'est faire euh, une euh, sorte euh, euh, ce que Barthélémy disait, voir des jeunes, on peut sélectionner des jeunes de Barcelone qui veulent partager le travail avec vous euh, pendant que vous êtes ici. Une chose qui me semble très importante, c'est cette idée. Et je disais avant, pour moi, c'est comme quelqu'un qui raconte des histoires, un storyteller dans le sens d'intervention dans l'histoire parce que s'il y a quelque chose de magique chez les artistes qui travaillent depuis des approches décoloniales, c'est la capacité de déconstruire la certitude qui existait dans le monde de l'illustration, euh, d'aller contre les certitudes. On a vu euh, vos travaux sur l'immigration. Vous avez travaillé sur l'immigration, des œuvres sur euh, les statuts du travailleur. Il y a une œuvre très intéressante euh, à propos de devenir un président euh, avant que Obama devienne président. Alors, euh, Bartholomew, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous choisissez les sujets à propos desquels vous voulez travailler? Est-ce que vous ressentez une responsabilité? Parce que ce que vous montrez à Banjun Station, c'est quelque chose que vous avez vu ailleurs, qui a été montré ailleurs? Je choisis euh, les thèmes par rapport mon regard sur notre société tout ce que je vis dans le métro à Paris ce que je vis au quotidien même au Cameroun ce que je vis dans ma cité universitaire à Düsseldorf à Unikliniken où j'arrive en Allemagne je suis loin de mes parents et j'ai créé la série de dessins d'Asbeth das avec ce petit chien que je dessine en 1995 qui apparaît sur mes dessins d'asbête qui veut dire le lit parce que je suis enfermé dans ma salle euh, dans ma cité universitaire de 9 mètres carrés et je vis une solitude, une solitude très forte mmh. je crée des, des dessins d'asbête mmh. et dans les dessins d'asbète apparaît un petit chien qui sur toute la série va sillonner tous les 400 dessins mmh. et que vous voyez quand je reviens au musée Picasso, je découvre le chien de Velázquez qui est unique, dans un style classique, académique. Je découvre le chien de Picasso qui est d'une manière furtive, comme ça, cubiste. Et je remets mon chien de 1995 dans les menines que je réalise à Barcelone. Et donc, pour vous dire que les thèmes j'ai pu aborder viennent au fil du jour de ce que je découvre, de ce que je regarde à la télévision, j'écoute, euh, j'écoute à la radio, simplement. Et que j'ai la, la chance d'exprimer de, de, de, ces, ces, ces thèmes par n'importe quel matériau, que ce soit la gravure que j'ai eu à apprendre en Côte d'Ivoire, ou la céramique, ou la performance. Euh, je suis passé dans dix écoles, ce qui m'a donné une multiplicité de médiums à utiliser pour exprimer tout cela et ici dans cette exposition vous voyez les sculptures avec des slogans que j'ai pu recueillir des, des, des, des, des, des manifestants qui, qui manifestaient pour la liberté pour, pour, pour leurs problèmes sociaux euh, que les états et les gouvernements puissent euh, euh, euh, s'intéresser à leurs problèmes sociaux euh, sont réunis dans cette installation avec euh, les tampons que j'ai montrés à la Binal de Venise donc je suis un artiste d'aujourd'hui qui s'inspire de ce qui se passe aujourd'hui pour répondre à votre question donc quand j'écoute tout ce qui se passe je m'inspire de tout cela et aussi parce que l'interview ou le, le discours d'Albert Camus de 1957, que vous tapez sur Google, vous pouvez le lire, et vous pouvez écouter Camus lui-même prononcer ce discours. Pour un jeune artiste, il est décisif. Et j'ai eu la chance de ne l'avoir pas écouté à cet âge que j'ai aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je l'ai écouté vers les années, il y avait 28 ans. Et depuis cet âge-là, jusqu'à aujourd'hui, mes travaux ont un sens parce que Camus parle du rôle de l'artiste dans la société. Et, dès l'âge de 28 ans, je m'intéresse déjà aux problématiques des frontières, je m'intéresse à la déforestation au Cameroun, où je vais dans la région de l'Est, où on est en train de saccager les arbres. Je me mets en harmonie dans une situation de, de, de, de modèle, dans les bouts de bois parce que j'avais appris la photographie à Grenoble. Et je réalise cette série que j'ai appelée Une autre vie. Et euh, Roto Exile, que vous avez vu passer ici, cette barque chargée de ballots de ces Africains, il y a 20 ans, je fais ces œuvres là Aujourd'hui, on parle des problèmes des migrants, que ce soit... Dans les pays de l'Est, là, actuellement, où il y a la guerre. Mm -hmm. L'Ukraine. En Ukraine. en Ukraine, où il y a la guerre aujourd'hui, que ce soit en Afghanistan, mm -hmm. euh, on parle de ces déplacements aujourd'hui, mais c'est des thèmes qui, y a 20 ans, 22 ans, je les ai bien travaillés, signés. Donc, ma chance, c'est d'être au contact des problèmes que les gens vivent au quotidien, et c'est surtout d'avoir maîtriser le discours d'Albert Camus de 1957 qui m'aide beaucoup. Une fois que vous avez décidé le sujet, qu qu qu'est-ce qu que vous faites pour choisir une matière ou une autre? C'est-à-dire le choix de la matière, le fait de, de choisir à un moment donné, si vous allez faire une installation ou à part l'espace qu'on vous propose, mais à quel moment euh, choisissez-vous si ça va être quelque chose de spécifique, une céramique, un papier, une installation? Question. Je, je, je pense d'abord à l'idée que j'ai envie de faire en tant qu'artiste. Et je me dis en quels matériaux je peux mieux utiliser pour exprimer ma pensée Ça, ce sont des, des questions primaires, prioritaires, des débuts qu'il faut avoir. Comment je peux mieux parler des problèmes, des difficultés de passer les frontières C'est comment C'est comme ça que je découvre en 1996, mm -hmm. que la performance était mieux pour moi mm -hmm. de bien parler des problèmes de transit, mm -hmm. Barthélemy Togo, transit, les problèmes pour traverser les frontières. Mm -hmm. Parce que j'avais vécu cela déjà, étant étudiant à Grenoble, je suis allé à Bruxelles, j'ai vu comment tous les étudiants avaient traversé, les étudiants de l'école de Beaux-Arts de Grenoble avaient traversé la, le contrôle de police, et moi j'étais resté de l'autre côté. Pendant une heure, on étudiait mon cas. Et les étudiants m'attendaient. Et ça m'a beaucoup touché. Et c'est ça qui m'a amené à choisir la performance pour parler de mes problèmes. Pas de mes problèmes, des problèmes, des problématiques, des frontières que certaines personnes ont. J'ai débuté le transit 1 avec la valise en bois, le transit 2, le transit 3, qui se passait loin des musées, loin des galeries, loin dans les lieux destinés à l'art. Mais plutôt dans les gares, dans la frontière du de, de, de, de, de, de Gabon et du Cameroun à Lambaréné, à la gare de, de, de, de Lyon, à la gare de, de Cologne, dans le Thalys, j'avais changé des, des lieux de, de fabrication d'art qui étaient dans les zones de transit. Et donc, je pense d'abord à en quel médium, puisque j'ai fait... Dix années, je ne dis pas qu'il faut faire dix années, j'ai eu la chance, je vous l'ai dit au début, d'avoir appris le dessin, d'avoir appris la sculpture, d'avoir appris la gravure, la photographie, la performance. J'ai eu la chance. Un tronc commun, un tronc commun dans une école de beaux-arts est très important pour que les étudiants puissent passer un petit peu dans ces ateliers et non. C'est écoles des beaux-arts qui débutent directement en disant que l'art contemporain, c'est la vidéo, ainsi de suite. Vous voyez dans mon exposition que ce soit au premier étage, quand nous vivons l'ère du Covid, et que je suis en résidence euh, à l'atelier Calder, ah, dans fait. la ville de Sachet, à côté de tout, et je vois comment toute la planète suit ce discours avec les masques et qu'il y a eu l'histoire de Balzac mm -hmm. à Tours lui-même qui a parlé d'un homme lion dans la ville de Paris et tout cela m'amène à crier Animal Comédie qu'on est ici avec les masques que nous vivons aujourd'hui dans notre quotidien mm. et donc mon contemporain est ma source d'inspiration pour répondre à votre question je suis très long mais... <rire> Non, je sais, une autre question. Oui, Il y a d'autres questions, oui, une et deux, on les écoute les deux et on répond et après on fait la pause. Et mon français, ce n'est pas très correct, mais... Oui. Ah, non, pour... En catalan, en, catalan. en catalan? Oui. oui. Ok. <rires> et, y a-t-il des techniques ou des styles concrets que vous préférez pour vos œuvres Du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que vous voyez que quand je, je suis touché par ces problématiques de frontières, je travaille les performances, c'est des performances, plein de performances, c'est là où Hans-Louis briste commissaire d'exposition qui a travaillé avec aspect Konik découvre ma manière de, de m'exprimer comme une manière très singulière qui ne se passe plus dans un musée, mais à l'extérieur du musée, et m'invite au musée d'art moderne de Paris pour montrer les transits de Barthélemy togo mm. Mais deux ans qui suivent après, je suis invité à la Biennale de Lyon avec Jean-Hubert Martin, où j'ai un espace énorme, et je me dis... Il faut que je fasse une installation avec des sculptures. Je pars des performances à la sculpture, avec la tronçonneuse. tronçonneuse je sculpte les platanes, les peupliers. Et je fais une installation qui est le théâtre infini d'une série de, de, de gigantesques barques qui transportent des cartons de bananes pour aller en Europe et d'un gigantesque Boeing 747 qui transporte les Africains sans, pa sans papier pour revenir en Europe. Ça, c'est en 2020. 2020, 22 ans aujourd'hui. Cette installation est au musée d'art moderne de Lyon. Et c'est en sculpture. Et quand on tombe... En 2002, 2020, 2022... Non, 2020, non, 2002. 2002. 2002. <rire> 2020, 2002, on tombe sur la série des, des, des, des aquarelles que j'ai appelées « baptismes » qui sont des problèmes que j'ai eu avec ma famille, qui se disaient, mais à ton âge, t'en trois ans, tu n'es pas marié, Et tes amis, à l'âge de 21 ans, avaient déjà deux femmes, quatre enfants, 33 en trois ans, tu n'es pas marié, est-ce qu'il y a un problème, un problème sexuel On en apprend tous les jours. Hein. Est-ce qu'il y a un problème d'impuissance il faut venir, on va t'amener chez un guérisseur tu vas boire des choses et là je, je, je me trouve déjà à Düsseldorf j'écoute comment ma famille est dans une situation d'inquiétude énorme et ce que moi je vis moi-même et je décide de cette création qui s'appelle Baptisme Barthélemy Togo Baptisme il faut regarder qui est toute façon de répondre à ce problème et qui sépare des dessins donc je parle de quoi pour répondre à votre question à performance après sculpture après dessin et donc en tant qu'artiste c'est d'abord qu'est-ce qui est mieux approprié pour moi pour m'exprimer si c'est la peinture je ne pense pas à la pensée Française, comme quoi la peinture est dépassée, ceux qui font de la peinture n'ont rien compris à l'art contemporain. Je ne pense pas à ça, je suis contre cette démarche artistique qui a été très forte en France dans les années 80-90 avec l'esthétique relationnelle. Moi, mes problématiques sont, ce pas le matériau qui est dépassé, le bois qui parle d'un problème de migration, n'est pas dépassé. Donc, pour répondre à votre question, vous voyez, c'est un petit peu d'abord penser à quel matériau va me permettre de mieux m'exprimer. Comme quoi les petites questions suscitent de magnifiques réponses. Dernière <rire> euh, question. Voilà. Bonjour. Je voulais vous demander... Le suivant, vous avez dit que quand vous travaillez, quand vous exprimez votre art, vous pensez, euh, vous vous posez plusieurs questions. Alors pensez-vous aussi à l'impact et à la répercussion et même pensez-vous à l'impact de votre art sur la société? Et une autre question... Pendant votre euh, trajectoire professionnelle, avez-vous euh, vécu la censure La censure Dans La première question, c'était sur quoi la première question C'était l'impact, hein? si vous pensez à l'impact sur la société Oui, oui, oui. Parce que moi, quand j'écoute le discours d'Albert Camus de 1957, il faut l'écouter tout de suite sur Youtube. En pleine guerre d'Algérie. Camus dit des choses qui, qui vont secouer un étudiant de l'école des beaux-arts, qui va comprendre que son art ne doit pas être du n'importe quoi. Il est artiste, il porte une charge énorme dans la société. Il doit utiliser ses capacités, son statut d'artiste, pour dire des choses. Et c'est ça qui m'ébranle, qui m'a me secoué. Le discours de Camus de 1956. Et donc, je l'ai écouté. J'ai compris depuis ce jour-là, tout ce que je dois produire dans l'art doit être quelque chose où l'émotion, où le message doit être fort. Et, et, et donc, je réponds à votre question par, par cela. Et quand je... Je, je, je mets les cartons de bananes au sol à l'université de Savannah et que les étudiants rentrent en piétinant ces cartons de bananes. C'est pour protester par rapport aux conditions de vie que les, les, les, les, les, les employés de, de, de, de ces bananeraies souffrent. Et je place ces cartons de banana box au sol et on piétine cela. Ce geste performatif que je mets les spectateurs, tous les spectateurs dans cette situation de performer est très fort. Quand j'installe ces ballots de tissu, au Louvre, il y a deux jours, avec un là on est reparti à Paris pour, pour, pour, pour, pour, pour comment dire, pour, pour, pour, pour assister, superviser cette installation, c'est parce que les gens partent dans des situations euh, très difficile avec quelques objets de fortune et je rassemble tout cela dans des effets pour partir et sous la pyramide au Louvre je, je, je montre tous ces effets pour interpeller les gens, à regarder tout, ces, tout ce que les gens transportent pour partir rechercher la liberté rechercher la paix rechercher la solidarité il y a un message qui, qui, qui, qui, qui est transporté un artiste est là pour ça. Et donc, la dimension sociale, elle est là. Merci. Merci. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à Elvira d'avoir euh, libéré un peu son emploi du temps. Un peu au dernier moment, je m'en excuse pour venir dialoguer avec euh, Barthélémy. On poursuivra d'ici un quart d'heure, 20 minutes avec une autre conversation, euh, notamment avec le secré secrétaire général de la Bénale de Dakar qui est parmi nous. Et on va faire une petite pause. Merci mon ami. Merci.